Les Champs de Nuing, c'est l'histoire d'un voyage, un voyage à la fois colossal, puisqu'il s'agit de partir euh, vers une planète extrasolaire à 24 années-lumière de la Terre. Et c'est aussi une histoire intimiste, puisque euh, l'histoire est racontée à travers les yeux des protagonistes, euh, des personnes qui vont vivre ce voyage. Et donc, euh, les, personnes qui, les, les protagonistes, les personnages, justement, donc on, a, on en a plusieurs. Il y a Brume, euh, qui est un petit peu le fil rouge de l'histoire, euh, Brume est euh, biologiste marine et euh, c'est une, euh, une jeune femme franco-vietnamienne. Elle est née euh, à Paris, son père est vietnamien, sa mère française. Elle a été formée aux États-Unis et euh, elle, euh, elle a toujours, euh, elle a travaillé avec euh, sur le champ des baleines longtemps, des baleines boréales. Et enfin, elle a entendu euh, cet enregistrement qui a été réalisé par une sonde euh, sur cette planète Nuing et un enregistrement qui fait penser que il y a des animaux, une vie intelligente en fait, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Et donc depuis petite, elle rêve voilà, d'aller voir, de découvrir, de, de, elle rêve de savoir ce que c'est en fait. Donc elle a entendu en quelque sorte l'appel de, de cette planète. Et euh, elle va devenir, au fil de sa carrière, elle va devenir spécialiste de, de la communication interespèce. Grâce à une technologie qui s'appelle l'interface homme-animal, un peu comme l'interface homme-machine, mais sauf que c'est avec des animaux. Et elle a travaillé dessus et elle est recrutée en tant que spécialiste de cette discipline scientifique. Il y a William, qui est lui un scientifique, enfin un cybernéticien d'origine canadienne. C'est un homme noir, sa famille est d'origine serrère et il grandit à Montréal. Et lui, il a été formé aux États-Unis et il a beaucoup travaillé en, en Chine. Il parle le mandarin, il a, il a une première épouse qui était chinoise et il, est, euh, il aime beaucoup la poésie classique chinoise, a William. Donc lui, il va, il va embarquer ce, dans ce vaisseau spatial. Dans ce, il part pour cette aventure parce qu'il travaille sur une technologie qui s'appelle euh, la réincarnation numérique, numériquement assistée, la RNA. Euh, donc, il a un objectif un petit peu différent de celui de, de Brume. Euh, ensuite on a d'autres personnages, on a Adana qui est cogniticienne cybernéticienne aussi, médecin, et qui chapote le projet RNA, et elle, elle est euh, ben, russo-ukrainienne en fait, elle est euh, et euh, elle a émigré sur la Lune à l'âge de 5 ans avec ses parents, enfin très jeune avec ses parents, et donc elle fait partie de ce qu'on appelle ce peuple un peu, euh, voilà, un peu différent des humains de la planète Terre, qui a vécu et grandi sur, sur la Lune, C ce sont les Sélènes. Et les Célènes constituent le gros de l'équipage et on les appelle un petit peu le peuple des étoiles, eux. Ils ont un rêve complètement différent des humains qui vont embarquer pour ce voyage. Il y a un autre personnage qui est très important, c'est Jonathan Way. Et donc, comme vous le voyez, c'est un roman un peu choral avec plusieurs points de vue. Jonathan Way, c'est un homme d'affaires un petit peu à la Elon Musk. Il est sino-américain et lui, il cache un petit peu ses motivations. Donc, lui, il va être le premier sujet de l'expérience RNA donc réincarnation numériquement assistée. Ça commence avec Brume en 2563 et ce n'est pas dans le futur en fait. C'est l'année 2020 dans le calendrier bouddhiste. Mais j'ai préféré ne pas trop m'apesantir dessus parce que comme il est beaucoup question de spiritualité, de religion dans cette histoire et de bouddhisme, je me suis dit que ce serait un peu, un peu lourd et indigeste. Alors j'ai laissé les choses un peu dans le flou. Donc c'est 2563, c'est 2020 en fait, donc c'est un présent alternatif dans un monde où, en fait, les sciences et les civilisations ont évolué de manière un petit peu divergente par rapport au notre, au, à notre monde. Sur <rire> l'échiquier mondial, on a ces influences occidentales et euh, asiatiques, mais qui se sont équilibrées différemment. Et donc, euh, c'est... un c'est un monde où euh, le lead sur l'industrie le, spatiale, ce n'est pas les États-Unis, mais c'est la Chine qui a, Où la langue internationale d'échanges scientifiques, autre, ce n'est pas l'anglais, mais c'est le mandarin. Euh, bah, le calendrier international qui donne un petit peu la, la chronologie des choses, c'est le calendrier bouddhiste. Euh, une, un thème qui revient très souvent sous ma plume, le rapport à l'altérité euh, ainsi que la mémoire. C'est des choses qui reviennent tout le temps, tout le temps, et je pense que c'est inhérent à mon histoire personnelle. C'est un thème qui me touche profondément, puisque moi-même, je suis hybride, un petit peu comme Brume. J'ai une mère japonaise, un père français, et donc j'ai toujours été dans, ce, dans cet équilibre-là entre deux, deux pôles extrêmes. Quand je vivais au Japon, on me disait que j'étais une moitié. Quand je vivais en France, on me disait que j'étais japonaise. Euh, j'ai toujours été là-dedans. Et donc, forcément, en fait, ces, ces questionnements que j'ai eus à titre personnel sur mon identité, qui je suis, etc., euh, bah, c'est des choses que je retrouve en fait euh, dans beaucoup, qui se déclinent de beaucoup de manières. Et l'altérité, euh, euh, voilà, c'est un thème. Euh, c'est un thème très, très vaste et dans les champs de Newing, je l'aborde sous différents angles, effectivement. Donc, on a des personnages qui sont de cultures différentes, qui vont se rencontrer, qui vont devoir apprendre à vivre ensemble. Et on voit bien que c'est difficile, en fait, parce qu'on a des croyances, des façons de s'exprimer qui sont complètement différentes. Donc, comment vivre ensemble Et puis, Brume, elle est tout le temps en quête de cette altérité, en fait, au-delà d'elle-même. En fait, elle recherche quelque chose d'un peu absolu, en fait. Elle recherche, elle est en quête de l'altérité absolue. Mais euh, quelque part, en fait, on peut dire aussi que le personnage de Jonathan, quand il est confronté à, son, à sa mémoire, à ses mémoires comme ça enregistrées, euh, il est aussi confronté à une altérité intérieure. En fait. Il se pose la question de savoir qui il est, qui il a été, et, euh, et il doit reconstruire lui-même son propre récit. Les Chant de c'est mon troisième roman. Le premier, il est sorti en micro-édition et c'est un roman choral classique. On a différents points de vue qui vont converger vers un climax, etc. Et je l'avais un petit peu calqué sur la structure du Trône de Fer, en fait. Ce <rire> n'est pas du tout la même chose, mais bon. Après, pour quitter les Mondes d'automne en fait, qui est mon précédent roman, j'ai voulu, voulu raconter une histoire linéaire avec un seul point de vue. Et c'était un sacré défi. j'ai trouvé que c'était très difficile, en fait, de garder ce seul point de vue pour raconter une histoire assez complexe. Donc, c'était intéressant d'un point de vue narratif d'aborder ça. Et là, j'ai eu envie de jouer encore <rire> en construisant une histoire qui soit un petit peu déstructurée, mais pas trop quand même. Donc, on a trois parties. On a les deux parties externes, on va dire, le début, la fin, qui sont plutôt linéaires quand même. Donc, c'est plus facile, en fait, de rentrer dans l'histoire avec une narration comme ça, linéaire. C'est normal. Et au milieu, c'est le temps du voyage, en fait. Et et, euh, comment dire, un voyage spatial à vitesse euh, presque, euh, pas tout à fait la vitesse de la lumière, mais enfin, un, un voyage comme ça, c'est un, un temps long. Et euh, j'ai voulu jouer un petit peu avec euh, cette idée de temporalité euh, dilatée ou éclatée, créer, créer une sorte de mosaïque à travers le personnage de Jonathan, qui doit justement reconstituer son propre récit et établir ses propres conclusions, en fait, comprendre des choses lui-même, en même temps que le lecteur. Et du coup, toutes les réponses ne sont pas données. Il faut que le lecteur reconstitue aussi l'histoire. Euh, voilà, c'est un, un jeu, en fait.